Cela fait presque sept ans que je l'attends cela fait presque sept ans qu'on en a entendu parler la fameuse google pixel watch et enfin entre mes mains j'ai eu quelques vents de déception hein, par certains collègues par certains médias alors j'ai hâte de la prendre en main de la tester de fond en comble et de vous délivrer mon test très prochainement bien entendu dans cette vidéo aujourd'hui on va la déballer on va regarder un petit peu son design on va la prendre en main et je vous donnerai mes impressions mes impressions à chaud sur ce nouveau modèle sur cette nouvelle montre et bien entendu si vous voulez que je vous la compare avec avec la galaxy watch 5 par exemple ou la watch 5 pro ou une apple watch dites moi tout ça en commentaire j'attends vos commentaires allez la prise en main de la fameuse google pixel watch et maintenant c'est parti Commençons du coup par un petit déballage de cette montre. Je vous euh, réinforme que là, je suis sur un studio d'appoint, voilà. Je suis en train de déménager, donc je n'ai plus l'intégralité de mon matériel, de mon studio. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici le mois de novembre, j'aurai un tout nouveau studio, tout propre, tout neuf, avec des nouveaux décors. Bref, j'ai hâte de vous le montrer. Commençons du coup avec cette Google Pixel Watch. Hop, on enlève ça, on enlève ça, et on y est. Hop, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, on est sur une montre avec un cadran voilà, plutôt arrondi, hein, plutôt ondulé, plutôt borderless. Hein, on va voir ce que ça donne lorsqu'on l'allume. Mais voilà, on est comme sur une petite bulle. Une petite bulle qui se trouve ici. Et on va bien entendu explorer le reste de la boîte. Et ça va s'ouvrir comme ça. On va voir notre chargeur avec le petit G de Google. Et bien entendu, un bracelet un peu plus grand si on a un plus grand poignet. Ici, une petite notice, hein, comme on nous le présente à chaque fois. Voilà. Pour nous aider à démarrer et à utiliser cette montre avec la petite couronne, les petits informations sur comment retirer le bracelet, comment monter le bracelet, etc., etc. Démarrons là hein, directement. On va voir si il y a de la batterie directement dedans ou si il faut la mettre à charger. Je reste appuyé dessus et on voit un G, un G directement s'allumer, ce qui est plutôt pas mal, ce qui donne espoir déjà. Toujours en train de s'allumer. Alors, j'ai vu quand même pas mal de gens critiquer sur le design, disant que ça faisait une montre pas mal cheap. Mais à première vue, moi, je trouve ça plutôt convenable. Hein. Ouais, il faut toujours... Euh, enfin, je ne peux pas m'empêcher d'aller lire euh, les, les petits leaks juste avant la sortie des montres, de voir euh, ce que les gens ressentent, surtout mes collègues américains. Mais là, on est sur une montre qui a l'air d'avoir des plutôt belles finitions, un beau cadran rond, assez petit. On va parler des dimensions. Là, on finit juste de l'allumer. Et après, je vais la configurer, bien entendu. Là, on va parler du design plus en profondeur. Qu'en est-il maintenant du design de cette Google Pixel Watch Oui, je vous l'ai dit, on est sur une montre assez originale. Car montre circulaire, on en connaît, mais elle a vraiment ce look un petit peu bombé. On a l'impression d'avoir une petite bulle sur le poignet. Google a fait assez simple au niveau des dimensions, car on est sur un cadran de 41 mm. Oui, on est sur une montre qui va pouvoir aller à pratiquement tous les poignets. Que ce soit des petits, des moyens, ou voire des gros. Je vous avoue que je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu un format plus grand parce que pour moi voilà du 41 mm c'est petit, c'est assez petit et euh, j'ai l'habitude de porter plutôt du 45 donc c'est dommage que comme Samsung, Google nous propose pas voilà, deux tailles différentes Au niveau des coloris, on en a à peu près 4 4 accords de coloris que là je vous montre, mais on reste sur des choses assez basiques. Bien entendu, vous allez pouvoir acheter aussi différents bracelets, différents bracelets qui seront vendus sur le site directement Google. Car sur la technologie de bracelet, on est sur une technologie propre à cette montre, on n'est pas sur du quick release que vous allez pouvoir trouver comme sur une Samsung ou comme sur d'autres montres connectées. C'est pour dire, pour enlever le bracelet, voilà, il va falloir jouer un petit peu ici pour le mettre et l'enlever. Grâce au petit petit bouton qu'on ne voit pas très bien qui est ici. Du coup, au niveau du design, on est sur cette montre hein, un peu bombée, comme je vous le disais. Assez sympa, mais voilà, avec des dimensions assez petites. Au niveau de l'épaisseur, on sera sur... 12,3 mm ce qui est assez épais hein, on va pas se mentir mais c'est parce qu'on a cette forme bombée et plus euh, le cardio fréquence mètre qui est aussi un petit peu bombé derrière qui donne du coup cette épaisseur sur le poignet je vous le disais ça va convenir à la plupart des gens et c'est plutôt sympa plutôt soft les matériaux pour cette montre pour cette pixel watch sont de l'acier inoxydable recyclé à 80% au niveau du cadran et le bracelet est en fluoro et lastomère, hein, avec un revêtement doux au toucher, qui donne un bracelet plutôt sympa à porter au poignet. Ensuite, bien entendu, on va retrouver la... ensuite on va retrouver cette petite molette, cette petite Petit bouton couronne qui va nous permettre de naviguer, du coup, dans les menus qui va nous permettre de bouger, qui va nous permettre d un peu de voilà de se balader. On va être sur du Wear OS, bien entendu, en système d'exploitation, donc on va pas être perdu, mais ça va être du Wear OS assez pur avec euh, du coup, du coup, qui est sous une forme optimisée pour cette Google Pixel Watch. On a un verre Corning Gorilla Glass 3D sur mesure avec un écran AMOLED 320 PPP. Cet écran est plutôt sympa. Comme je vous le disais, il est assez petit, mais il est assez sympa et la luminosité reste assez élevée jusqu'à 1000 nits. On aura bien entendu un mode Always On qui va nous permettre d'avoir du coup l'affichage des heures en continu. Voilà grosso modo pour le design, hein, je vous le disais, on reste sur une montre globalement simple, globalement euh, sympa. A voir si on aime bien cette forme bombée. Moi, je m'attendais à pire. Je vous avoue, je vous avoue que je m'attendais vraiment à que ce soit un style joué, joué, joué. Mais là, quand je la vois en vrai, elle est plutôt jolie. Hein elle est plutôt sympa. Et à part sa petite taille, je pense qu'elle pourrait être parfaite pour avoir une montre assez classique, assez soft, avec toutes les fonctions smart. A voir ce que ça va donner sur l'autonomie. On en parlera pendant le test. Parlons maintenant des caractéristiques techniques. Oui, parce que cette montre, on va pas se mentir, elle est pas donnée au niveau du prix. Disponible à partir de 379 euros, c'est quand même un sacré budget. Donc on se demande qu'est-ce qu'il y a comme caractéristiques techniques dedans. Pour commencer, on va pouvoir parler du coup de la puce. On est sur une puce Xinos 9110. Ce n'est pas nouveau d'avoir des puces Exynos, on en a aussi sur des Samsung, donc il n'y a pas de grosse évolution là-dessus Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de 294 mAh, donc pas de grosse surprise On est à peu près sur la même tranche de batterie que le petit format de la Galaxy Watch 5 Donc on est loin derrière une Galaxy Watch 5 Pro Ça va nous donner à peu près une autonomie d'un jour, mais je vous le dirai bien entendu pendant le test Ensuite on va avoir une recharge assez rapide, qui va nous permettre de recharger 50% de la montre en 30 minutes pour pouvoir du coup aller plus loin dans notre journée. Pour finir, on sera sur du Wear OS 3.5, donc la dernière mise à jour de Wear OS, et la plus avancée bien entendu, avec un stockage de 32Go pour du coup télécharger les applications, etc, etc, les musiques, ça on en parlera aussi pendant le test. Et ensuite, au niveau des capteurs, on aura une boussole, un altimètre, un capteur de SpO2, un capteur électrique polyvalent, un capteur de fréquence cardiaque optique, un accéléromètre, un gyroscope et un capteur de luminosité ambiante. Bien entendu, micro intégré, haut-parleur aussi pour pouvoir répondre aux appels et avoir toute cette partie smart, Google Assistant, etc. etc. Mais du coup, pas de CG et pas de capteur de santé vraiment avancé comme on pourrait avoir sur une Apple Watch ou une Galaxy Watch 5 ou Watch 5 Pro qui est plutôt dommage, sachant que la Fitbit Sense, hein, là on est quand même, Google a racheté Fitbit, et la Fitbit Sense a un électrocardiogramme. Donc c'est dommage. Passons maintenant à la prise en main Prenons en main cette Google Pixel Watch. Alors là, je suis en train de faire la configuration depuis tout à l'heure. Ce qui est un petit peu surprenant, on nous demande de télécharger une application Google Pixel Watch directement euh, sur notre mobile Android. On ne va pas passer par l'ancienne application Wear OS pour l'instant pour configurer cette montre. Donc je suis en train d'installer ça. Et ensuite, lorsque c'est prêt pour installer, on va parcourir la montre. Bon, vous l'aurez compris, je voulais annoncer. On va être sur du Wear OS, hein, du Wear OS euh, pur et dur. Le plus pur Wear OS, la plus pure version 3.5 que l'on peut avoir sur une montre connectée. A voir ce que ça donne dans l'utilisation bien entendu, hein. comparé à une Samsung, ça je vous le dirai dans le comparatif. Donc on va être sur notre écran principal, qui est plutôt sympa, et qu'on va pouvoir customiser comme ça en restant appuyé et en changeant. On va en avoir plusieurs, je ne sais pas lequel vous voulez avoir, vous allez pouvoir en rajouter certainement avec l'application, ça on le verra en détail pendant le test. Je vais par exemple mettre celui-ci, et hop, ça change Ensuite, on va pouvoir du coup swiper de haut en bas pour avoir les différents raccourcis. Donc, on est sur des icônes hein, propres un petit peu à cette version de Wear OS. On est sur quelque chose voilà, d'assez fluide, assez sympa. Lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va avoir du coup, hop, nos petits euh, notre petit de notifications, d'applications, etc. Lorsqu'on va swiper après de droite à gauche ou de gauche à droite, on va avoir du coup nos widgets widget de pas, la fréquence cardiaque pour pouvoir lancer un exercice pour pouvoir du coup euh, se connecter et euh, avoir des fonctionnalités et des tendances de sommeil via Fitbit, la Fitbit on en reparlera aussi pendant le test ensuite on va avoir du coup euh, bah, la météo, la possibilité de configurer une adresse etc etc lorsque après je vais appuyer sur le bouton on va avoir notre menu principal on va pouvoir Scroller comme ça pour naviguer ou du coup, du coup utiliser cette petite couronne. On va voir si on remonte tout en haut alarme, assistant, chronomètre, euh, commande multimédia, contact, Feedbit exercice, Feedbit today, wallets, maps, etc. etc. Météo, minuteur, paramètres, Play Store, téléphone, trouver son téléphone et YouTube Musique. Donc si on veut télécharger des applications, bien entendu, on est sur le Wear OS, on va pouvoir aller via Play Store. Pour tout ce qui est du suivi de santé, pour tout ce qui est du suivi sportif, ça va se faire, on vous voyez, euh, principalement via l'application Fitbit. Là, je vais pouvoir du coup aller sur le Play Store, trouver des bah voilà, des, euh, des, applications à télécharger. Je vais pouvoir par exemple aller dans les essentiels ou même aller dans le multimédia. Hein. Hop, multimédia, je vais pouvoir trouver normalement Spotify hein, et télécharger Spotify. Voilà grosso modo ce qu'on va pouvoir faire sur cette montre. On reste vraiment sur quelque chose d'assez simple. Bien entendu, je vais la tester de fond en comble et je vais vous dire hein, dans mon test, les points positifs et les points négatifs Merci d'avoir regardé cette petite vidéo prise en main Découverte de cette Pixel Watch N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses En particulier que vous voulez que je teste Durant ma vidéo test Merci d'avoir regardé encore une fois cette vidéo En attendant vivez à fond, vivez à high tech Merci et à bientôt sur ma chaîne